Sans Jésus, ciel moins sans étoile Sans lit, tout bagaille, paradis Sans Jésus, la vie tête en bas Même la journée semble l'ennui Même chants, oiseaux, vignes, l'air, Même au papote, la joie c'est ça que fait ma vie, bon Jésus. C'est lui celle qui calme non Jésus fait que moi batte fort. Alléluia. Voilà le couillon et co saute dans le ciel. Quand Jésus est même j'en fais grâce. Ici si est toute l'eau qui nage. Jésus l'amour suffit pour moi. Plaisir mon sapin pas Souris Sourire où Jésus fait moins vibrer. Ça rend moins erré, ça me Moi, je suis content et fier pour me parler. Mais non, Jésus, qu'on t'aime passer. Il y en a un qui mérite le loi. Exige un grand en tout raccourant. On coule sous quoi pour sauver Mais où tu blessé pour guérir C'est pour pécher pour te mourir Avec ce même sac d'amour Réflé de sans enfants, au pas Bien pouvoir sous ses oignons Changer au nom des livrés. Oh, ligue pour voir sous ses oignons. Oh, changer au nom des livrés. Alléluia. Ligue pour voir sous ses oignons. Changer au nom des livrés. Ligue pour voir sous ses yo.